Découvrons sans plus attendre dans la catégorie agriculteur Luigi Ibad qui porte le projet du plan à l'assiette qui consiste à développer la production de plants de légumes bio et la vente de légumes bio sur exploitation. Je suis Luigi Ibad et je viens vous présenter la pépinière Ibad, une entreprise familiale où nous produisons des plants et des légumes bio. Nous avons pour projet de créer un espace primeur où nous, pour, où nous pourrons proposer de la pastèque, des haricots, des abricots, des choses locales, du coco, de l'eau de coco, à tout en chacun. Et également créer un espace restauration où nous pourrons consommer les légumes et les fruits du jardin de la terre à l'assiette et tout en étant biologique. Ce n'est pas sans peine l'agriculture biologique, c'est très difficile, mais avec le concours de la Startup et ses partenaires, la région Guadeloupe et la Chambre d'agriculture, nous espérons pouvoir concrétiser notre rêve donner à manger sainement aux Guadeloupéens, de la terre à l'assiette. Nous remercions AgriStartup Startup et leurs partenaires, la région Guadeloupe et la Chambre d'agriculture.